Tout commence ici. Récupérez les rouleaux vides, coupez, emboîtez, recommencer. voilà un moule de poterie. Sur un tissu, étaler la terre. Étaler. Retourner, raccorder, vérifier la taille, couper le haut, rouler, couper à gauche, couper à droite, appuyer pour souder, rouler, dérouler, plier le fond. Empacter. Attendre 17 heures. Que ça tienne debout, mais que ça reste modelable. Lisser. Couper le haut. Arrondir les angles. Aplatir. Rouler. Arrondir le bas. Décoller. Démouler. retoucher, polir, laisser sécher une semaine. Pot à crayon ou peau à couvert J'ai choisi. Maintenant, imaginons que tu essayes et que ton pot ait des défauts. Par exemple, il est plus épais d'un côté que de l'autre, ou il a des boutons, ou une cicatrice. Il te plaira quand même, et tu l'utiliseras. Sinon, tu le remets dans l'eau et tu recommences. Si tu as aimé cette vidéo, éteins ton ordinateur et sors chercher de la terre.